Fais pas aux autres c'est qu'on ne veut pas qu'on t'efface. Je sais pas si on dit comme ça en français. Je dirais l'optimisme, les manques d'empathie, je dirais. C'est d'être intègre, d'être honnête, montré par l'exemple. Euh, moi, c'est les basiques déjà pour démarrer. La musique est très importante Donc déjà pour démarrer c'est pas mal de me mettre une playlist en fonction des, des pourquoi j'ai pas la morale on se disait hier d'aller en cambodge pour aussi partager des, des moments avec les amis qui nous manquent autant plus ça va vite plus il faut ralentir j'étais enfant, j'ai faisais tout, voilà, voilà, sans réfléchir, la liberté absolue. Et maintenant, il faut s'adapter à certaines choses. Et ça, bah, ça me manque, oui. Bon, j'ai transmis et j'apprends en même temps. Donc euh, pour moi, c'est lié et j'aime les deux. Je préfère la mer, notamment des Calix, parce que déjà c'est mon enfance et, et Calix pour moi, euh, quand j'y pense, c'est toujours ciel bleu. Alors que quand je vais à d'autres plages euh, par ici, c'est pas toujours ciel bleu. <rire> Bradley Cooper, parce que bon, les films avec euh, Lady Gaga, A New Star Sport, bah, ça m'a beaucoup euh, plu. Donc, euh, Bradley Cooper. Directeur. Je suis plus sereine quand je prépare, mais parfois mes performances sont meilleures quand j'improvise. <rire> les échanges avec les collègues, les clients, euh, l'apprentissage au quotidien euh, et euh, la diversité. C'est faire confiance. En Espagne, on sait plein moins et on avance moins vite. En France, on sait plein, mais il y a aussi les meilleurs résultats. Donc euh, voilà la manière de tourner l'histoire. J'étais inspirée par les films euh, L'interprète. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai fait des études en traduction, interprétation. C'est ma première licence. Et finalement, je ne suis plus ça. Je, mais j'ai fait des, des, des interprétations simultanées, très difficiles. Vendredi, bien sûr, les week-ends. Je suis même. En espagnol, on dit juernes, c'est-à-dire jeudi, c'est jueves. Donc je suis. Jeudi, je, je pense au week-end déjà. Accompagner les personnes dans un nouveau chemin. Et donc, euh, de pouvoir leur donner les moyens pour arriver à, à les parcourir donc, euh, individuellement. Moi, on est la plupart des, des, pas des, plutôt des facilitateurs.